Lucas Brasier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant et youtuber, auteur de guides à l'attention de vos congénères, notamment sur l'orientation, mais aussi celui-ci qui vient de sortir, 7 jours pour préparer l'épreuve du grand oral, c'est le moment où jamais. Qu'est-ce qu'on leur dit ce soir à ces jeunes qui attendent, Lucas brasier qu'est-ce qu'on leur conseille ?– Eh bien à ces étudiants euh, qui passent, euh, qui vont avoir ces résultats Parcoursup qui vont tomber, euh, ben déjà je leur dis, euh, je vous comprends, hein, je l'ai vécu aussi <rire> euh, pour la toute première session de Parcoursup, donc… Euh, ce que je leur dirais, dans un premier temps, c'est surtout de ne pas stresser. C'est normal au début d'avoir beaucoup de vœux en attente, donc il ne faut pas paniquer, éviter de faire des insomnies, regarder les vœux Parcoursup pendant toute la nuit, ça s'actualise une fois par jour. Donc vraiment, prendre le temps, prendre du recul, regarder sa position en liste d'attente, également en liste d'appel, voir par rapport à l'année dernière, quelle était la position de la personne qui était en liste d'appel, et pouvoir comme ça essayer de se rassurer au mieux et se dire que de toute façon, il y a plusieurs jours, voire plusieurs semaines de réponses qu'on pourra apporter euh, tout au long de la période. Alors au-delà de Parcoursup, tiens, Lucas Brasier, comment, quel regard vous portez sur notre système d'orientation aujourd'hui Eh bien, euh, actuellement, sur le système d'orientation qu'on peut avoir, comme je l'ai dit, moi je suis arrivé sur la transition entre APB et Parcoursup, donc pendant le lycée, j'entendais parler d'APB, et quand je suis arrivé sur une terminale, on m'a dit « ça change, c'est maintenant Parcoursup ». Donc euh, je pense que Parcoursup a des avantages quand même, qui sont le fait de pouvoir euh, laisser plus de temps à l'étudiant pour choisir sa formation finale. Il n'y a pas de hiérarchisation des vœux et ça ne se fait pas de manière automatique par un algorithme. Donc on a toujours la le fin mot de l'histoire et on peut choisir jusqu'au dernier moment la formation qu'on veut faire en fonction des appétences qu'on peut avoir, que ce soit plutôt euh, l'écrit, l'oral, les matières scientifiques, les matières littéraires. Et euh, du coup, sur le fonctionnement en tant que tel, c'est vrai que ça laisse plus de visibilité sur comment ça marche concrètement, parce que tous les jours, on voit sa place qui diminue dans le classement, on se voit se rapprocher de l'objectif, donc ça c'est vraiment un bon point positif. Par contre, dans les points, bien sûr, un petit peu plus négatifs, on ne peut pas avoir que du positif, c'est que cet avantage donne aussi un inconvénient qui est, on voit sa place avancer et on la voit également ralentir au dernier moment et c'est ce qui peut faire que certains étudiants, en parallèle, il passe le bac, en parallèle, il passe le grand oral. Je l'ai dit récemment sur ma chaîne YouTube Lucas Brasier pour leur donner des conseils là-dessus. Essayez de ne pas vous focaliser ouais, sur euh, Voilà, Il faut réussir ouais. à dissocier <coughs> d'un côté euh, le grand oral ouais, et l'intro sur ce qu'on fait pour ces épreuves. Et comment on peut le, le préparer aussi, le, le, le, le futur étudiant, à justement intégrer un univers qui va lui être totalement étranger, Lucas Brasier bah, Pour la préparation pour arriver dans les études ouais. supérieures. Bah, – Poser des questions à son entourage, à des grands frères, des grandes sœurs ou des proches qui sont déjà allés dans les études supérieures, qui peuvent donner des conseils sur bah, comment trouver son appartement, euh, comment s'organiser, comment faire les courses, parce qu'il y a plein de choses qu'on se retrouve à faire quand on est amené à déménager de chez, de chez soi. Euh, également, pourquoi pas regarder des vidéos sur YouTube, c'est un exemple que je donne, mais il y a beaucoup d'étudiants qui se mettent à partager leur quotidien, à donner des anecdotes, à donner des conseils de vie euh, au quotidien. Donc euh, c'est vraiment une une plus-value que permettent maintenant les réseaux sociaux. Et comme ça, voilà, se, se préparer au, au mieux pour la rentrée dans les études supérieures. Et surtout, euh, quelques jours avant la rentrée, euh, se replonger la tête dans les cahiers, revoir de quoi ça parlait pour être prêt et pas débarquer en, en totale improvisation. Merci à vous trois de nous avoir livré vos témoignages, vos expériences. Lucas Brazier, je rappelle la sortie de 7 jours pour préparer l'épreuve du, du grand oral. Hein, ça peut servir, hein, surtout ouais. à certains. Merci.